Ne vous laissez pas abuser par le jeu de mots « exquis » de l'intituler. Diverses facettes et techniques d'animation sont présentes dans cette traditionnelle séance introductive. Sur feuille de celluloïde, en volume, 2D, 3D, tout numérique... Qu Importe, de toute façon c'est vous qui êtes manipulé et non les personnages curieux de ces mondes qui ne le sont pas moins. Un conseil, suivez-les sans opposer de résistance. Non, vous